Alors moi c'est Barberouste 883. Je viens du Hard, l'association Wan Roller Derby. J'ai les rollers et les contacts. Par ma copine, à force de la regarder jouer, euh, il a fallu que j'essaye et j'ai pu jamais décrocher. Mes premiers contacts. Un pote m'a vu rouler, et il a pensé à ça. Pour le numéro, euh, c'est ceux de ma moto. C'est un défoulement à chaque entraînement. J'aimerais vraiment faire mon premier match.